Oui, écoutez, c'est très simple en fait. Je, bah, je suis avocate depuis maintenant 1991 et dans mon parcours professionnel, j'ai commencé par faire beaucoup de droit pénal, du droit des étrangers, du droit de la propriété littéraire et artistique. Et par un concours de circonstances, j'ai été amenée à défendre Thomas, dont je raconte l'histoire dans le livre, qui était un homosexuel, qui était marié, qui était confronté à une difficulté en fait pour divorcer de son épouse. Nous étions en 1996 et à cette époque, l'homosexualité n'était pas aussi banale qu'elle l'était aujourd'hui. Et donc, au travers de son histoire et au travers de sa défense, je me suis rendu compte que le droit français euh, appréhendait assez peu l'homosexualité. Donc, je me suis intéressée à la question. J'ai monté un colloque sur euh, le droit et l'homosexualité. J'ai écrit un que sais-je sur les droits des homosexuels. Et c'est comme ça, de fil en aiguille, que j'ai été amenée à défendre des hommes et des femmes qui sont euh, homosexuels, c'est-à-dire qu'ils ont une particularité euh, qui euh, les, les, les, les confronte en fait à un problème. Particulier au regard du droit. Et, et c'est comme ça que j'ai obtenu toute une série de décisions, notamment en matière de droit de la famille, en matière d'homoparentalité, qui sont des décisions importantes parce qu'elles leur permettaient d'avoir une certaine protection. Enfin, soit elles leur permettaient d'avoir une certaine protection, soit elles mettaient en relief l'insuffisance du droit français, et donc aliment elles, elles alimentaient la revendication de l'égalité des droits avec l'ouverture du mariage et de l'adoption. Mais évidemment, à côté de ces clients qui sont homosexuels, j'ai évidemment des clients qui sont hétérosexuels parce que moi, je ne fais pas de discrimination. Bah écoutez, c'est assez simple. Hein, pour les hétérosexuels, ça ne va rien changer. Hein, ils vont toujours pouvoir se marier civilement. Ils vont toujours pouvoir divorcer. Ils auront toujours les mêmes obligations. Ils pourront aussi adopter s'ils le souhaitent. En revanche, pour les couples homosexuels, eh bien, ça leur ouvre justement la porte euh, au mariage civil. C'est-à-dire les mêmes droits et les mêmes devoirs, y compris le devoir de fidélité. Le même divorce, hein, ça sera exactement le même divorce. Et puis, euh, la possibilité d'adopter un enfant s'ils n'en ont pas, même si on sait en pratique qu'il y aura Très peu d'adoption parce qu'il y a très peu d'enfants à adopter. En revanche, euh, en ouvrant l'adoption, il y a une, un, un, un outil juridique qu'ils vont pouvoir utiliser, que les hétérosexuels peuvent d'ailleurs déjà utiliser, qui est l'adoption de l'enfant du conjoint. Ça, aujourd'hui, les homosexuels ne peuvent pas adopter l'enfant du conjoint, alors que les hétérosexuels le peuvent. Eh bien, avec l'ouverture du mariage et de l'adoption, ils vont avoir exactement les mêmes droits et les mêmes devoirs, y compris pour adopter l'enfant du conjoint. Toutes mes victoires sont des belles victoires parce qu'en fait à chaque fois que je gagne pour des clients, euh, j'éprouve réellement une très grande joie à avoir réussi à obtenir gain de cause euh, dans des, enfin, sur des problèmes ou sur des questions qui ne sont pas si simples à gagner. Et donc chaque victoire pour moi est, une, est vraiment une grande victoire, que ce soit euh, l'adoption la, la, qui a pu être prononcée pour euh, la compagne d'une femme homosexuelle en 2001, ce qui ensuite n'a plus été possible, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais bon, voilà, ça c'était une très très belle victoire, mais quand j'ai obtenu le partage de l'autorité parentale pour des couples de femmes ou des couples d'hommes, à chaque fois euh, c'était évidemment quelque chose d'extrêmement de, satisfaisant en fait, euh, tout comme lorsque la Cour européenne des droits de l'homme m'a donné raison en euh, considérant qu'un refus euh, d'agrément euh, opposé à une femme parce qu'elle était lesbienne, eh bien, en considérant que ce refus d'agrément était discriminatoire, ça aussi, c'est une belle victoire. Donc, chaque dossier, chaque personne que je défends et pour laquelle je gagne quelque chose, c'est une victoire, évidemment. Mmh.